Lourd réquisitoire à l'encontre d'Ali Haddad, Amar et Abdelkader Wali. Droit de l'homme, l'appel de Michel Bachelet au gouvernement algérien. Un autre signe inquiétant de l'appauvrissement des Algériens, chute vertigineuse du PIB. Justice, lourd réquisitoire à l'encontre d'Ali Haddad, Amar Goule et Abdelkader Wali. Le procès d'Ali Haddad s'est poursuivi très tard ce lundi au tribunal de Sidi Mahmed. Poursuivi pour obtention d'indus avantages dans le cadre d'affaires liées aux travaux publics, l'ancien responsable du FECE a été jugé par visioconférence et a fait l'objet d'un très lourd réquisitoire du procureur de la République. Le représentant du ministère public estime en effet que tous les faits reprochés à Haddad sont avérés et contenus dans les rapports d'enquête menés durant de longs mois par des services spécialisés. Il réclame à son encontre dix années de prison ferme, c'est-à-dire une peine presque égale à celle qu'il purge actuellement 12 ans, après sa condamnation dans l'affaire de l'automobile. Dans ce dossier... L'ex-somme d'affaires est également poursuivi pour obtention d'indus avantages dans le cadre d'un projet de réalisation d'un tronçon routier reliant Aïne-Defla à l'autoroute Est-Ouest. Les enquêteurs ont relevé un retard dans la réalisation mais aussi l'octroi d'avenants ajoutés à la première somme débloquée. L'ex-ministre des Travaux Publics, Amar Goul est lui aussi poursuivi dans ce dossier. Il a été jugé et le procureur réclame également à son encontre une peine de dix années de prison pour octroi d'indus avantages. Amar Amargoul s'est défendu en niant tous les faits qui lui ont été reprochés et en affirmant que les décisions d'octroi de ces marchés ne relevaient pas uniquement de sa compétence. Un autre ex-ministre des travaux publics est impliqué dans cette affaire. Il s'agit d'Abdelkader Ali et le procureur a requis également 10 ans de prison à son encontre. Les deux anciens responsables sont poursuivis pour abus de fonction et passation irrégulière de marché. Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public a enfin requise une amende d'un million de dinars à l'encontre des prévenus. Droits de l'homme, l'appel de Michel Bachelet au gouvernement algérien la haute commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Michel Bachelet, a appelé, lundi 7 mars, les autorités algériennes à garantir les droits des Algériens à la liberté d'expression, d'association et de réunion. Dans une déclaration à l'occasion de la 49e session du Conseil des Droits de l'Homme de l'UNO, sur les activités de son bureau et les développements récents en matière de droits humains, Michel Bachelet s'est dit préoccupé par la situation en Algérie. « Je suis préoccupé par les restrictions croissantes des libertés fondamentales, notamment la multiplication des arrestations et des détentions de défenseurs des droits humains, de membres de la société civile et d'opposants politiques », a-t-elle déclaré. La haute commissaire a appelé le gouvernement à changer de cap et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits de son peuple à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. L'appel de Madame Bachelet intervient au moment où, en Algérie, des organisations de défense des droits de l'homme dont la DDH, des partis politiques et des associations indépendantes, ne cessent de réclamer la libération immédiate de quelques 300 détenus d'opinion, selon le Comité national pour la libération des détenus, qui se trouvent dans différentes prisons du pays. Par ailleurs, ce mardi à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, l'Institut du Caire pour les études des droits de l'homme, CIHRS, a réitéré son appel en faveur de la libération immédiate des défenseuses des droits humains, des avocates, des journalistes et des activistes pacifistes emprisonnés, pour avoir participé au Irak en faveur de la démocratie, malgré les lois marginalisant les femmes et la ségrégation qui augmente à leur encontre. Un autre signe inquiétant de l'appauvrissement des Algériens, chute vertigineuse du PIB par habitant depuis 2019. L'appauvrissement progressif de la population algérienne n'est ni un fantasme ni un mythe, c'est bel et bien une réalité amère qui menace l'avenir de plusieurs millions d'Algériens confrontés au quotidien à des difficultés sérieuses pour vivre décemment et dignement. Pour mesurer l'ampleur de cet appauvrissement, il faut regarder de près la régression alarmante du PIB par habitant en Algérie. Explication. Il s'agit d'un indicateur économique qui permet de comparer les niveaux de richesse créés par différents pays, car il calcule le rapport entre la valeur de la production finale d'un pays et la population de ce dernier sur une période définie. En clair, le PIB par habitant consiste en le PIB, à savoir toute la richesse créée annuellement, d'un pays divisé par son nombre d'habitants. Très apprécié des économistes, il donne un indicateur complémentaire du niveau de développement d'un pays. Malheureusement, en 2020, le PIB par habitant en Algérie a chuté terriblement en 2020 en atteignant à peine 3310 dollars américains annuels. Par rapport à 2019, le PIB par habitant en Algérie a chuté de plus de 7,2%. C'est dire que l'impact de la crise sanitaire de la pandémie Covid-19 a été terrible pour les équilibres économiques et financiers de l'Algérie. Mais, en vérité, le recul du PIB par habitant en Algérie date de bien avant la pandémie de la Covid-19. En effet, en 2019, il avait déjà reculé de plus d'1,1% et en 2018 de 0,8%. Et même en 2017... Le PIB par habitat en Algérie avait aussi régressé de 0,75%. En 2018, le PIB par habitant en Algérie était de l'ordre de 4153 dollars. Il n'a pas cessé de chuter depuis 2019 pour descendre au-dessous de 4000 dollars par habitant. En 2016-2017, l'Algérie était classée officiellement au 126e rang mondial des pays les plus riches du monde en se basant sur la valeur du PIB par habitant. Depuis 2020, l'Algérie a dégringolé et il n'y a pratiquement plus aucune différence notable entre les Algériens et leurs voisins marocains ou tunisiens qui tournent également autour de 3200 dollars de PIB par habitant. Pi encore, à ce rythme les Marocains ou Tunisiens pourront même être considérés plus aisés que les Algériens puisque leur PIB par habitant risque de dépasser celui de l'Algérie dans les années à venir. Au Maroc, par exemple, de 3 035 dollars russes en 2017, le PIB par habitant est passé à 3 230 dollars en 2019 avant de chuter à 3 dollars en 2020 à la suite de la pandémie de la Covid-19. L'Algérie, naguère riche et prospère grâce à ses hydrocarbures, est aujourd'hui un pays qui s'appauvrit dangereusement pour rejoindre le club des pays aux revenus les plus modestes. Cette tendance inquiétante s'explique également par l'absence d'une stratégie économique capable de relancer le pays et de lui permettre de retrouver ses équilibres financiers. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.